Le président de la collectivité de Saint-Martin, M. Louis Musniton, accompagné du vice-président Alain Chasson, ont convoqué la presse ce vendredi pour une ultime mise au point du chantier de la Marina Royale. Très rapidement, nous sommes venus aujourd'hui faire un petit point euh, sur euh, le chantier en et qui arrive à terme aujourd'hui. Hein, C'est bien la précision. le lagon. Donc toutes les activités économiques et nautiques peuvent reprendre euh, euh, sans difficulté. Voilà le but, voilà la mission. Bien entendu, cet année, nous a coûté deux millions de plus. On va voir comment faire pour pouvoir récupérer ces euh, fonds. Mais en tout cas, euh, je rassure moi, euh, de la société Cole, que nous ferons les possibles pour euh, qu'ils soient euh, payés dans les meilleurs délais. La marina pourrait retrouver sa splendeur d'antan pour la prochaine saison touristique. Des travaux de réfection se sont entamés depuis début septembre à Palasem samar mais une première phase consistait à la rénovation du deck et l'installation des candélabres afin d'assurer la sécurité des usagers. Depuis Irma en 2017, très peu de travaux ont été réalisés par la SEMTAMA. Dû à un conflit sur la DSP, délégation de services publics, ce différend a été porté devant les tribunaux. Et selon le PDG de la SEMTAMA, une entente à l'amiable devrait aplanir bientôt la situation. Bon, nous sommes ici à la Marina. Euh... Port La Royale, qui est une marina qui, en ses temps de gloire, avait euh, une un, point import, jouait, euh, un rôle important dans l'activité économique, dans l'activité euh, touristique. Il est vrai que suite à Irma, euh, bon, on a vu beaucoup de restaurants euh, sont fermés, sont partis. Il y a eu aussi... Euh, un différent d'appréciation entre la SEMSAMAR et la collectivité par rapport à la DSP. Aujourd'hui, nous avons la SEMSAMAR comme la collectivité cette volonté de euh, chercher à trouver une solution améliable euh, par rapport à, à la Marina et c'est dans ce contexte que la SEMSAMAR euh, dans un souci de sécurisation euh, de la Marina, de la Marina euh, nous avons réalisé les travaux sur le deck qui aujourd'hui euh, a, euh, a été refait et euh, permet désormais aux, aux occupants, aux touristes et à toutes les personnes qui fréquentent la marina de pouvoir circuler en toute sécurité. Pour recevoir les bateaux de plaisance, la collectivité aidée du financement de l'Europe et de l'État français a affecté la société Cool Constructeur de Saint-Martin pour le ramassage des débris, de bateaux et autres épaves, ce qu'est du passage du cyclone Irma sur l'île. Euh, ce que je voulais vous dire, c'est d'abord, bah, du côté de l'État, nous étions très heureux de pouvoir ici accompagner la collectivité et la Seine-Sama dans ce projet qui est de redonner vie à la Marina Royale. Moi, Beaucoup d'entre vous m'ont dit encore tout à l'heure, parce qu'ils ont connu la Marina Royale avant le passage d'Irma, que c'était un véritable joyau, un lieu où l'on aime venir, où l'on aimait pouvoir manger, se promener. Et moi je considère, et l'État considère encore, que c'est un très beau lieu. J'en suis convaincu et qu'on peut lui redonner toute cette villa. Et que ça, ça, ça, c'est véritablement un cœur pour Marigot, un cœur attractif à la fois pour les Saint-Martinois, pour les touristes qui nous rendent visite. Donc on est vraiment très très heureux de pouvoir accompagner au nom de l'État, l'action qui est conduite. Et puis, comme vous le rappeliez, Monsieur le Président, c'est la continuité d'une action qui a trouvé son origine dans l'enlèvement des épaves dans la lagune. Et euh, c'est un travail qui a été mené par la collectivité euh, vraiment de façon euh, très rapide tout au long des derniers mois, avec des financements européens importants. On est à plus de 4 200 000 euros de financement européen et 400 000 euros par ailleurs de financement de l'État. Le président de l'association des commerçants de Marigot, M. Yann Lecam, se fonde beaucoup d'espoir sur la résurgence de la marina. Il est persuadé que les commerçants et les futurs acquéreurs reviendront sur le lieu dès la prochaine saison touristique. Bah écoutez, on espérait ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est-à-dire une vraie prise en compte euh, des infrastructures qui étaient vraiment délabrées, qui ne permettaient même pas aux clients ou aux euh, habitants de Marigot et les habitants de Saint-Martin en général. De venir se balader, ce qui bloquait pas mal euh, la situation de certains établissements qui sont de toute façon directement sur le deck. Et là, ces travaux qui sont engagés, c'était justement euh, la lumière dont on avait besoin pour relancer toute cette âme économique de la marina. Là aujourd'hui, tous les restaurants qui sont implantés en face du deck sont déjà tous repris. Donc ils, on est à six mois de l'ouverture totale de tous les restaurants qui sont là. Et maintenant, on sent vraiment qu'il y a une, une vraie volonté, Et de toute façon, là c'est parti. Pour la prochaine saison, vous comptez reprendre les activités de jeudi de la Maïda Oui, oui, c'est absolument ça, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Ne serait-ce que peut-être même pour avril, pour avril de 2023, on souhaite peut-être engager de toute façon... Les jeudis de la marina, peut-être en faire quelques-uns, mais on attend de toute façon une belle surprise. Là on veut faire euh, la, comment dirais-je, euh, on veut euh, faire euh, ce qu'on appelle euh, l'inauguration des travaux. Mais on va être sur début janvier. Et sur début janvier, on souhaite faire une, une belle inauguration qui sera sur le thème d'un jeudi de la marina.